Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vous fais un petit test rapide pour tester la nouvelle mise à jour du Lumix GH5 par rapport à la mise au point. Et eh bien moi franchement je viens de tourner une vidéo juste avant avec, euh, vous pouvez aller la voir, elle est ici et j'ai vraiment l'impression que la mise au point était vraiment pas mal du tout et qu'il y a vraiment une belle amélioration. Bon il faut savoir que donc j'ai le GH5 et dessus il y a le 12,60 de 8 et donc euh, bah, c'est un objectif panasonic et qui euh, bah, forcément couple bien avec l'appareil, il, il fonctionne bien ensemble, c'est un, un objectif qu'on appelle natif, natif et donc forcément bah, la technologie, les deux technologies vont marcher super bien ensemble. Donc, si par exemple, je rajoute, euh, je rapproche un objet devant l'objectif, vous voyez qu'il fait la mise au point assez rapidement. Bon, il faut savoir que j'ai euh, réglé la mise au point pour qu'elle soit sur mon visage. Et donc là, euh, forcément, c'est seulement si je mets quelque chose devant mon visage qu'il va y avoir une différence. Là, par contre, ça a été un petit peu lent. Mais il faut directement que je cache bien le visage pour que la mise au point se fasse. Et là, directement, il revient dessus. Donc moi je trouve qu'il y a une belle amélioration et puis c'est assez euh, smooth la mise au point elle se fait euh, smooth et puis j'ai pas l'impression qu'il qu pompe qu'il cherche non là il m'a bien après c'est sûr que si je commence à courir partout dans la caméra il y a forte probabilité là il est un peu plus de mal mais non si je me rapproche si je recule je vais à gauche à droite Devant, derrière, donc vous voyez bien que quand même la mise au point me suit et euh, c'est vraiment super. On disait que le GH5 n'était pas bon, que pour faire du face caméra, il fallait faire en manuel parce que l'automatique, on pouvait oublier. Eh bien, je ne suis plus d'accord, ce n'est plus d'actualité. On peut clairement faire maintenant des belles mises au point euh, automatiques avec le GH5. Euh, et Même, par exemple, si j'utilise ça... Est-ce que ça marche Non, il garde la mise au point sur mon visage. Ben, en même temps, c'est ce que je lui ai demandé, qu Il garde toujours la mise au point sur mon visage, donc le boulot est réussi à se lancer. Donc voilà, euh, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment une belle amélioration. Qu'est-ce que vous en pensez Mettez en commentaire si vous ou, si vous trouvez qui le meilleur, si vous ne voyez pas de différence. Je sais qu'il y a aussi la fonction euh, mise au point proche, mise au point euh, loin, loin, donc euh, near et far. Ben, j'ai pas encore pu euh, utiliser ces fonctions-là, mais déjà, vite fait, comme ça, je me dis qu'il y a une belle amélioration. Mettez-moi vos commentaires et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de sourire quand vous filmez